Donc, on va essayer de créer un plan euh, qu'on va insérer dans une étape spécifique qui s'appelle l'étape d'orientation. Donc, ça, c'est le nom du, du type d'étape. On va toujours, bien sûr, travailler avec notre contenu Opal, qui est rappelé ici, mais vous l'avez déjà téléchargé. Hein, donc, ce n'est pas la peine de le télécharger, c'est le même. Hein. Et on va l'arranger un peu différemment, euh, de manière... Déjà à commencer, alors souvenez-vous hein, du, du grand schéma que je vous ai donné tout à l'heure, hein. on va commencer à, à s'orienter vers ce schéma-là et donc se diriger vers euh, des nouvelles étapes. Donc on va créer trois nouvelles étapes, donc deux étapes de quiz et une étape de, de contenu. Dans l'étape de contenu, cette fois-ci, il n'y aura pas tout le module, mais il y aura juste euh, la partie cours. et dans les deux autres étapes, eh bien, euh, des quiz d'entraînement et de, de révision. Alors, pour le plan graphique, vous allez avoir besoin d'une image qu'on va rendre cliquable. Donc, l'image, elle vous est fournie ici. Donc, un clic droit et on enregistre l'image sur son disque dur. L'image s'appelle menu-graphique.png. Voilà, on récupère ça, on va en avoir besoin. Et ensuite, on va créer ce, ce plan graphique. Donc voilà le travail qui vous est demandé. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer comment faire. Je vous montrerai après. Je vais vous laisser un peu plus en autonomie. Vous allez créer un item d'accueil. Alors là, je repars à chaque fois de zéro, hein, en tout cas. Donc par contre, vous pouvez faire un copier-coller. Moi, je vais procéder comme ça. Comme j'ai créé à chaque fois, je vais créer à chaque fois un, un, un espace, donc un dossier avec mes exercices. Là, par exemple, je vais juste faire un copier coller coller voilà, dupliquer et je vais renommer ça exercice 2, comme ça je ne parle pas de zéro à chaque fois vous pouvez procéder comme ça procéder comme vous voulez à ce niveau là, moi je vais pas aller regarder chez vous comment vous faites mais par contre moi je vais procéder comme ça, ce qui me permettra ensuite d'exporter à chaque fois une correction comme ça si vous loupez une étape, vous pourrez toujours récupérer ma correction voilà donc on aura besoin d'un item d'accueil. Hein. Évidemment, ça fait référence au schéma qui est ici, donc il faut essayer de suivre en même temps avec le, le schéma. Une étape d'orientation, donc c'est la fameuse étape qui va nous permettre de créer ce, ce menu, euh, ce menu graphique, avec à l'intérieur l'image. Deux étapes de quiz donc pour les exercices, et puis euh, une étape de contenu pour le cours. Mais ça, on en a déjà une, simplement on va changer euh, ce qu'on va y mettre. Euh, pour n'avoir que la partie. Donc vous avez quelques indices qui vous donnent des recopies d'écran de ce que vous devriez avoir sur votre espace. Donc là, les différents éléments que vous devriez avoir. Les, les réglages, également. Voilà, donc C'est une petite animation, hein, où vous avez l'ensemble des, des choses. Donc Vous n'êtes pas complète, complètement délaissé. Et également, l'exemple terminé que j'ai incosté ici, et que vous allez donc pouvoir tester. Enfin, s'il veut bien. Oui, voilà. Voilà, donc normalement, on a quelque chose comme ça. Alors, je, vais, je vais par contre devoir réduire un peu parce que sinon, on va y avoir. Voilà, donc on va avoir le résultat suivant. Donc, on voit bien que les boutons ici, il se passe quelque chose hein, quand on survole. Donc ça, on va pouvoir le mettre en place. Pour l'instant, on peut indifféremment cliquer sur euh, n'importe quel des trois boutons. Donc, on n'a pas encore, bien sûr, mis en place ce, qui est, ce que j'ai. Je... Ou par exemple, d'abord avoir suivi le cours, pour aller à la révision, il faut d'abord avoir suivi l'entraînement. Donc, ça, on va le voir après. Ça sera un enchaînement conditionnel. Pour l'instant, l'enchaînement, là, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'on peut cliquer sur n'importe quel élément et aller, donc, par exemple, dans la partie entraînement. Et donc, là, on a, par exemple, des exercices qui s'affichent. Alors, ce n'est pas forcément la même démonstration, hein, d'ailleurs, que vous avez dans le cours et dans l'exercice le... le... proposé. Voilà, Je vous laisse essayer de faire ça par vous-même. Et puis, bien sûr, ensuite, je vais proposer une correction. Donc, je vais déjà ajouter les étapes dont je vais avoir besoin en les nommant par rapport au schéma. Toujours essayer de garder une cohérence entre le schéma et la réalisation. L'étape 1, c'est une étape d'orientation. Donc, on a bien, euh, il y a quatre types d'étapes, hein, en fait. Hein. Donc, les étapes de contenu, donc, qui sont euh, un peu comme l'étape de module de cours, mais euh, avec du contenu un petit peu plus euh, ciblé. Euh, alors que le module, bah, c'est un, un ensemble, c'est un bloc. Euh, les étapes de quiz, qui vont permettre de, de mettre des quiz, effectivement, mais surtout de faire remonter des, des, des valeurs numériques, des notes. Une étape contenant euh, un module de cours, comme on a vu, et puis euh, une étape, euh, les étapes d'orientation qui sont en fait des sortes d'étapes de, de menu. Donc là, l'étape 1, c'est orientation. Voilà. Alors, mon étape 1, module de cours, j'en ai besoin, donc je vais, la, je vais la supprimer. Et je vais par contre ajouter une étape 2A de contenu de cours. Donc, ça, c'est l'étape 2A. Ah, alors, j'aurais pu, bien sûr, numéroter 1, 2, 3, 4. Euh, là, pour faire apparaître, en fait, un, un niveau euh, dans la, la progression, euh, j'ai préféré utiliser des lettres. Après, le système de numérotation, là aussi, c'est pareil. C'est vous qui choisissez. J'aurais pu, par exemple, choisir euh, pour l'étape 2A, bien plutôt 2-1. Euh, pour l'étape 2B, 2-2, etc le système de numérotation c'est vous qui choisissez bien entendu il n'y a pas de règle ce qu'il faut c'est s'y retrouver et puis que ce soit suffisamment clair puisque vous allez être amené à travailler en groupe pour l'ensemble des personnes intervenant sur le projet voilà donc étape 2A c'est un contenu de cours ensuite deux étapes de quiz donc l'étape 2B sont les quiz d'entraînement et l'étape 2C qui sont les quiz de révision. Voilà. Alors, le, le, ce que je vous conseille, euh, enfin, il y a deux manières de travailler plutôt. Euh, Soit on, on complète d'abord toutes les étapes. Par exemple, donc l'étape d'orientation, on va lui ajouter son image, etc. L'étape de contenu de cours, bah, on va lui associer le cours, euh, etc., etc. Ou bien, euh, on réalise d'abord le schéma. Donc, le schéma, il est ici et il est indépendant finalement des, des contenus. Euh, C'est-à-dire que je ne sais pas moi ce que je vais mettre comme quiz, et dans le schéma, ça n'apparaît pas. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme quiz de révision, ou de quiz d'entraînement, je ne sais pas ce que je vais mettre comme contenu de cours. Tout ça, ça n'apparaît pas dans le schéma. Et ça n'a pas à apparaître dans le schéma. Euh, c'est quelque chose qui est plus proche d'Opal que de, de Topaz. Par contre, ce qui est propre à Topaz, eh c'est l'organisation, le cheminement dans les différentes étapes. Donc, Là, par exemple, je vais commencer par réaliser mon, mon schéma. Donc, j'ai d'abord en haut l'accueil qui va vers l'étape d'orientation. Donc, je vais aller dans accueil. Voilà. Évidemment, tout à l'heure, j'ai un reste de l'exercice précédent. Donc, je vais remplacer ça par l'étape d'orientation. Donc, je vais glisser déposer l'étape d'orientation ici. Voilà. Donc, dans mon item d'accueil, et eh bien l'étape de départ. Ici, ça sera ensuite étape orientation. Donc, j'ai établi la première flèche, la flèche verticale qui est en haut ici, vers l'étape d'orientation. Ensuite, pour l'étape d'orientation, eh on va regarder. Alors, ne pas oublier de sauvegarder, évidemment. Donc là, par contre, je vais obligatoirement devoir ajouter un plan graphique. C'est comme dans Opal. Hein, il faut satisfaire toutes les croix rouges. Donc, le, le titre, bah, ça va être par exemple le menu hein. et plan graphique, bah, on va regarder ce que ça donne, on ne va pas se poser trop de questions, hein. on va créer un item plan graphique voilà alors ça s'appelle map, hein, c'est une, une carte voilà. donc il m'a créé effectivement un nouvel item, alors d'ailleurs dans les indices, hein, vous aviez euh, tous les, les items qu'il fallait créer et je pense que je l'ai je l'ai pas mis ici, oui voilà, si. je l'ai mis ici hein, plan graphique et c'est dans cette map, dans ce plan graphique, qu'on va glisser-déposer notre image pour pouvoir ensuite créer les liens vers les trois étapes. Alors vous allez voir, on va retrouver quelque chose qu'on a déjà rencontré dans Opal, un petit outil de dessin. Alors je vais aller chercher d'abord mon image. Donc sur mon disque dur, je vais chercher mon image de graphique que je vais glisser-déposer ici. Je vous conseille d'utiliser des images au format PNG. Pourquoi bah Parce que les PNG gèrent la transparence. Ce qui fait que là, évidemment, j'ai pris un rectangle. Donc, bon, le problème de transparence ne se pose pas. Mais si vous faites des choses un petit peu plus élaborées, je ne sais pas, moi, imaginez que vous vouliez qu'on clique sur une feuille voilà, avec des découpes. Donc, vous allez dessiner une jolie feuille, vous allez en récupérer une sur le web. Euh, ce qui serait pas mal, ce qui permettrait une bonne incrustation de votre euh, menu euh, sur la, la page euh, de, euh, de Topaz, eh c'est euh, de décider que le fond de la feuille est transparent. Hein, ça, c'est des choses que vous pouvez faire, par exemple, avec Gimp euh, ou Photoshop, euh, et décider qu'un euh, fond, par exemple, devient euh, de la transparence. Et donc ça, ça marche bien, ça permet d'incruster graphiquement, de faire des choses assez, assez agréables à regarder. Bon, c'est du détail, hein, bien sûr, mais... Euh, L'aspect esthétique, n'est pas négligé pour autant euh, lorsqu'on fait du, du, lorsqu'on crée des contenus. Alors, comment ça va se passer ben, On va créer des zones en fait, euh, des zones cliquables. Donc, on retrouve un outil qu'on avait déjà dans les tests et quiz graphiques d'Opal, euh, qui permet de dessiner des zones. Donc, on a euh, trois types de zones. Euh, des, des, euh, des zones prédéfinies rectangle et, et, et cercle et puis polygone qui permet d'avoir des, des, des formes un peu quelconques alors là on ne va pas se casser la tête hein, c'est du rectangle mais on voit que du coup on peut faire des zones vraiment un peu plus élaborées euh, donc là voilà je dessine mes zones alors attention à ne pas les chevaucher puisque donc essayer de la faire un tout petit peu plus courte que la, la zone colorée de manière à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre deux zones et ensuite on va ajouter les différentes zones voilà, un clic droit, donc un nouveau rectangle apparaît, ça, ça va correspondre à l'entraînement et on en ajoute encore une Voilà pour la révision. Donc on dessine simplement des rectangles, qui vont se superposer à l'image. Donc, l'image, c'est juste un guide, hein, évidemment. Elle, elle va apparaître comme telle à, à l'utilisateur. Euh, vous, bah, ça, ça vous permet de vous repérer, mais on va créer, en fait, nous, des, des zones sensibles, des zones cliquables. Alors, on voit donc maintenant euh, des croix rouges, et les croix rouges bah, vont nous amener vers les différentes étapes. Donc, nos étapes, on les a créées. Hein, c'est pour ça que... On a d'abord créé les items, comme ça, on n'est plus embêté. Et donc, la première étape, c'est le cours. Donc, ici, sur cet item-là, eh il faut aller vers l'étape 2A. Alors, un clic droit, il y avec mon clic droit, voilà. Sélectionner un item et je sélectionne 2A. Donc, vous voyez, toujours avoir à l'écran, alors c'est vrai que en visio là, ça doit vous apparaître un peu petit peut-être mais chez vous vous pouvez le travailler comme ça, toujours avoir sous les yeux peut-être imprimé, hein, si vous avez une imprimante sous la main le schéma pour pouvoir le, le compléter directement dans, dans, dans Topaz voilà alors pour l'instant messieurs il y aura encore plein de croix rouges parce qu'on n'a pas complété les étapes mais ça on va le faire après la zone 2 qui correspond à l'entraînement, c'est l'étape 2B, donc même chose. Sélectionner un item, 2B, et la troisième, sélectionner un item, 2C, voilà. Alors, par contre, je crois qu'il y a un petit bug dans cette version-là. D'ailleurs, il faudra que je teste la dernière version. Euh, je ne sais pas si je l'ai indiqué quelque part, d'ailleurs. Voilà, oui, je l'ai indiqué ici en bas, hein, dans les remarques. Donc, c'est un petit bug qui fait qu'on est obligé de spécifier, euh, même s'il est grisé. Euh, donc, l'élément ici qui s'appelle « Accessible uniquement si visité », eh bien là, pour l'instant, il faut le mettre sur « Non ». Obligatoire, on peut pas le laisser en briser, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, ça c'est un, un petit bug, hein. c'est un, un oubli. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner si on ne spécifie pas, mais on est obligé de le faire. Voilà, donc là on a complété notre plan graphique. Donc, si je reviens à mon schéma, il correspond toujours à l'étape 1. Je suis toujours dans l'étape 1 qui nécessite un certain nombre de réglages. Donc, je vais revenir à mon étape 1. Alors, je vais faire un peu le ménage. Dans tout ça, voilà je vais l'enregistrer et normalement là, l'étape 1 est bonne. Donc là, j'ai mis en place ma, ma navigation. Maintenant, je vais compléter également mes étapes de niveau 2. Alors donc, euh, je continue la configuration. Alors, je vais revenir à mon plan. Hein. Euh, on a configuré l'étape d'orientation. Donc ça, c'est bon. Euh, et maintenant, il faut configurer les étapes de niveau 2, 2A, 2 b 2C. Euh, vous avez un aide-mémoire qui est donné ici, qui vous donne les, les contenus euh, des différentes étapes. Donc, par exemple, ici, ça, c'est pour l'étape de cours, donc la 2A, où euh, le, le contenu ici, c'est euh, ben, un, un truc qui s'appelle cours. Donc, on va aller rechercher. Alors, il, il se trouve dans les... Voilà, le voilà ici, hein, donc dans l'archive, justement, on a récupéré tout à l'heure le fichier SCAR et euh, eh bien il y a euh, un truc qui s'appelle cours.xml donc c'est lui qu'on va associer à l'étape de cours donc je vais d'abord ouvrir mon étape de cours ici donc la 2a alors pour l'instant bon, je vais appeler ça cours je hein, vais chercher trop loin et ensuite, on va associer... Alors, vous voyez, d'ailleurs, on, on, on pourrait euh, saisir son cours directement hein, à la manière d'Opal. On retrouve ici euh, un bloc d'informations, des parties, etc. Mais bien sûr, on peut aussi utiliser un item externe. Voilà. Et là, on va glisser, déposer. Ou alors, alors soit glisser, déposer, c'est comme dans Opal, hein, soit faire un clic droit et aller chercher euh, le, le grain de cours avec sélectionner un item. Moi, je vais le faire en glisser-déposer, c'est plus rapide. Voilà. donc C'est bien conforme à la copie d'écran hein, que je vous ai fournie dans l'espace le, dans de, de cours. Et puis ensuite, bah, il faut décider de l'enchaînement. Alors ça, on va revenir d'abord au schéma pour bien regarder où on, va, où on doit aller. donc Le schéma nous dit où on doit aller. Hein. donc Là, j'ai ça, on l'a fait tout à l'heure, c'était dans l'étape d'orientation. Donc, la flèche pointillée, elle est faite. Et maintenant, il faut, nous faire la, il faut réaliser la flèche en trait plein. Alors, Je rappelle la différence hein, entre les deux. Vous avez toujours une légende qui est affichée. Euh, ça veut dire que ben, voilà, je n'impose rien, mais euh, en tout cas, euh, il, faut, euh, il faut aider le lecteur à, à pouvoir comprendre le schéma. Donc, les traits forts, c'est de l'enchaînement simple. C'est-à-dire qu'on voilà, indique clairement où on va. Et les pointillés, c'est l'enchaînement libre choix, c'est-à-dire qu'on part d'une étape d'orientation la plupart du temps et on a plusieurs choix possibles. Donc, pas, on ne voit pas systématiquement, c'est ça que ça veut dire, Différence entre très plein et très fort. Très plein, bon, on n'y va, on n'a pas le choix, on va, on, on va vraiment à l'endroit indiqué. Très pointillé, ben, c'est parce qu'il y a eu plusieurs choix possibles, donc c'est l'utilisateur qui, qui décide. Donc là, c'est du très fort. Donc, on va indiquer exactement où on va et où va-t-on Eh bien, on va aller. On retourne à l'étape 1. Donc ici, c'est un enchaînement simple. Et donc, on va spécifier une étape. On va retourner vers l'étape d'orientation. Donc là aussi, on peut faire par glisser-déposer. Donc, on va glisser-déposer l'étape 1, ici. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand on est dans l'étape 2, euh, qui est une étape de contenu, quand on a terminé euh, de lire son cours, eh bien, euh, on aura un bouton qui nous permettra de retourner à l'étape d'orientation, donc de faire ce parcours-là, ce retour vers l'étape 1. Voilà, donc j'enregistre et normalement, plus de croix rouge, c'est bon. Voilà. Donc ça, de toute façon, hein, vous avez, si vous êtes perdu, vous avez les, les copies d'écran qui sont données euh, à chaque fois ici. Donc pour cet exercice-là, j'ai vraiment mis tout ce qu'il fallait. Et donc, on a bien le retour ici vers l'étape 1. Alors ensuite, l'étape 2B. L'étape 2B, c'est une étape de, de quiz. Alors là, bon, la, la copie d'écran est un peu petite, mais chez vous, vous pouvez l'agrandir. Euh, on va retrouver donc des, des quiz, une liste de quiz, en fait. Donc qui sont les quiz 1, 2 et, et 3, en principe. Le premier, ici, c'est... Voilà, c'est ça, c'est niveau 1, niveau 2. Voilà, donc sur euh, cette étape de quiz qui s'appelle 2A, donc ça, ça s'appelle entraînement. Et donc là, je vais ajouter trois quiz, hein, je vais préparer déjà les emplacements. Voilà. Et on va ajouter donc les trois premiers quiz qui sont dans le dossier des quiz. C'est tout simple, il suffit de les mettre dans l'ordre en fait. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est pour l'étape 2B. Donc Je reviens à mon schéma pour savoir où on va après. Donc dans mon schéma ici, l'étape 2B, j'ai bien mis, euh, j'ai bien indiqué ici les euh, trois quiz qui la constituaient. A euh, à noter qu'une étape, c'est une étape, c'est-à-dire qu'on met dedans ce qu'on veut. Euh, une étape de quiz, euh, il peut y avoir un quiz comme il peut y avoir euh, 22, euh, peu importe. J'ai des soucis avec le donc on met autant de, de, de quiz que l'on veut, veut dedans. Donc là, on y en a 3. Et ensuite, on va indiquer où on retourne. Alors, où retourne-t-on Eh bien, là aussi, c'est inconditionnel, donc c'est un enchaînement simple. Et donc, on va indiquer qu'on retourne, encore une fois, à l'étape 1. Donc, c'est un enchaînement simple, donc c'est déjà prévu. Donc il suffit de glisser-déposer ici l'étape 1. Et voilà. Alors on vérifie par rapport à la copie d'écran qui est proposée, alors qui est un peu petite, hein, mais j'en conviens. Et effectivement, étape 1, on devine, puisqu'on le voit ici. Voilà, il reste à faire la même chose avec l'étape 2C. Donc ça, c'est l'étape de révision. Et là aussi, on va ajouter trois quiz. Donc, c'est les trois quiz suivants. Hein, numéro 3, 4 et 5. On ajoute. Voilà. Et même chose que pour l'étape 2B, hein, l'enchaînement simple, on retourne toujours à l'étape 1. Et voilà. Donc là, on vient de réaliser à la fois le schéma. Donc ça, avec les connexions ici vers... Euh, l'étape 1, donc le retour vers l'étape 1, et puis on a rempli également hein, chacune des, euh, des étapes. Donc, il faut bien distinguer deux choses, hein, la réalisation du schéma, qui ne concerne que les contenants, finalement, hein, les, les, les boîtes ici, étapes, ce sont des contenants, et ensuite, on remplit les boîtes avec les contenus, donc bah, les quiz, par exemple, ou bien euh, le cours hein, pour l'étape 2A. Donc, le, le niveau topaz, c'est le schéma, c'est-à-dire les, les étapes et puis les, les enchaînements. Le niveau opale, bah, c'est les, les, les, les contenus, donc les, les quiz ou les contenus de cours. Voilà, donc on va tester d'abord. Alors, je vais repasser en plein écran. Je reviens donc sur l'étape d'accueil qui permet de faire le test et je clique sur « Aperçu ». Voilà, donc là, j'ai bien mon menu qui apparaît. Visiblement, quand je survole, eh j'ai bien un changement de couleur qui correspond à une zone active. Donc, je clique sur « cours ». Je vais effectivement dans la partie « cours » uniquement. Et à droite, j'ai bien le retour vers le menu. Je clique sur « entraînement ». J'ai bien les trois exercices que je peux valider et ensuite le retour ici vers le menu à nouveau. Même chose pour Révision, les, les trois exercices, je peux valider, et ensuite j'ai le retour vers le menu. Voilà, donc là ça fonctionne, je peux évidemment, là c'est un, un enchaînement, euh, c'est un menu libre, hein, c'est-à-dire que je peux cliquer sur n'importe quel élément du menu à tout moment.